Détective est un jeu d'enquête, dans un univers contemporain. Les joueurs utilisent leur ordinateur pour se connecter à une base de données et pour chercher des informations sur Internet. Il s'agit d'un jeu réaliste et dur. L'âge minimum indiqué sur la boîte est de 16 ans. Détective est un jeu de déduction coopératif. Les joueurs incarnent des enquêteurs chargés de résoudre une affaire. Le jeu est composé de cartes recto verso. Les joueurs déplacent un pion représentant leur équipe à travers la ville et dévoilent la carte correspondant à la piste en cours. Il peut s'agir d'un témoin interrogé, d'un lieu à visiter ou d'un contact à rencontrer. Les jetons permettent de creuser une piste si besoin pour en apprendre plus. Mais attention, les ressources sont limitées et les pistes ne sont pas toujours aussi fructueuses qu'espérées. Toute action demande du temps. À chaque déplacement ou à chaque piste, les joueurs déplacent le jeton temps du nombre de cases indiquées. Les scénarios ont une durée limitée. De la même manière, si les enquêteurs souhaitent faire des heures supplémentaires, ils doivent prendre un jeton stress par heure. Ces jetons donnent des points négatifs en fin de partie. Détective est un jeu immersif. Les joueurs ne se contentent pas de jouer aux enquêteurs, ils sont les enquêteurs. Ils doivent analyser les déclarations des témoins, faire des recherches dans la base de données Antares ou sur Internet, comparer les empreintes, etc. Ils doivent noter les éléments importants pour reconstituer l'histoire et répondre correctement lors du rapport final. Détective propose 5 scénarios liés les uns aux autres. Il est possible de les réaliser sous forme de campagne. Chaque affaire correspond à un paquet de cartes différents.